C'est parti les amis pour une vidéo qui est peut-être la première d'un nouveau format sur la chaîne ça dépendra si vous le validez ça va être un crash test d'une montre connectée c'est le crash test de la galaxy watch 4 on va voir jusqu'à où elle peut résister jusqu'à quoi elle peut résister on va y aller crescendo étape par étape niveau par niveau en voyant si elle résistera à une petite rayure de clé à une immersion dans l'eau froide, dans l'eau chaude si elle résistera à notre ami le cutter ou pourquoi pas à un poids de 500 grammes jusqu'à aller au bouquet final Tesla, Model 3, VS, Galaxy Watch 4. C'est parti oui, vous le savez les amis, je suis féru de Monde connectées. C'est le produit que j'adore tester. Souvent, les marques prônent une résistance à toute épreuve. Ça dépend quelle marque, ça dépend quel type de montre. Là, Samsung n'a pas forcément annoncé que cette montre allait être la plus résistante du monde. Néanmoins, quand on regarde plus précisément dans les spécifications de cette Samsung Galaxy Watch, on voit qu'elle dispose de la norme MIL-STD-810G. C'est la norme militaire qui prône une très bonne résistance à la chaleur, à l'humidité, au grain de sable, bref, à tout... Les conditions extrêmes. On va voir jusqu'à où, du coup, elle va pouvoir aller. Pour rappel, je me suis procuré cette WatchCat qui était destinée au SAV parce qu'elle avait un problème de connexion réseau. Ce n'est pas une montre neuve que j'ai acheté afin d'éviter de saccager un produit neuf. Commençons par le level 1 du crash test. Level 1. Ma montre, pour l'instant, est nickel. Dans ce niveau 1, on va aller sur les choses qui nous arrivent à peu près tous les jours, c'est-à-dire faire tomber la montre. Ou alors la cogner sur le côté avec je sais pas une poignée, des choses comme ça Souvent ça va être des choses en métal le but ça va être de voir comment réagit le bord, la bordure, parce que l'on sait sur la Watch 4 normale, il n'y a pas de lunettes pour protéger l'écran. Le but dans ce level 1 ça va être de ne pas fissurer non plus l'écran, ça va être de faire des dommages superficiels afin de voir bah, comment se créer une micro rayure, des choses comme ça. Mais surtout de pouvoir après l'immerger dans l'eau parce que si on casse directement l'écran, bah ça sera plus étanche. Du coup commençons par voir comment elle réagit à des petits tapes en métal sur le côté. Ah juste des petits chocs. J'ai l'impression que c'est mon cutter qui prend un peu cher. On voit que l'aluminium commence déjà avec quelque chose de plus fin à marquer. On a déjà quelques impacts de part et d'autre. Je ne sais pas si vous le voyez des petits impacts. Et ils sont surtout sur la partie aluminium. C'est-à-dire que en tapant la montre sur le côté, on aurait plus tendance à abîmer le cadran en aluminium. Regardons un peu l'écran. L'écran résiste à des tapes sur le côté. Par contre, l'aluminium en prend déjà un sacré coup. Ça, c'est la situation qui pourrait arriver en tapant, je sais pas, dans un meuble, en tapant dans une poignée de porte, etc. Ça pourrait du coup, rapidement, vous abîmer le côté. Level 2 Level 2, les fameuses clés. Oui, ça arrive parfois de devoir enlever sa montre et de la mettre dans sa poche. Moi, ça m'arrive. Ou alors de la mettre dans une sacoche pour la transporter parce qu'elle n'a plus de batterie. Et vous avez vos clés dans cette sacoche. On va voir comment résiste la montre déjà à des micro-rayeurs de clés. Comment résiste l'écran. Ça glisse plutôt pas mal sur l'écran, les clés. On n'a pas l'air d'avoir vraiment de rayures qui se créent, je sens une sensation de glisse et si on le fait du coup par contre sur le côté, sur l'aluminium, l'aluminium prendra directement les micro rayures, vous les voyez peut être pas forcément encore mais les micro rayures sont directement prises par l'aluminium à part si on peut les enlever en frottant, Ah, ça s'enlève plutôt pas mal aussi en frottant, hein. regardez je vous montre de plus près là je vais Ici, on a une première micro-rayure et lorsque je frotte, elle a tendance quand même à s'effacer. On la voit à la lumière. Ouais, Ça commence à faire quand même quelques petites micro-rayures, mais ça reste assez discret encore. Par contre, l'écran l'écran résiste relativement bien aux rayures de clé. Il n'y a pas de micro-rayures à l'horizon. Ça, c'est plutôt pas mal. Plongeons la Galaxy Watch 4 dans l'eau. Comme on pouvait s'en douter, aucun souci avec une immersion dans l'eau de près de 50 minutes. Passons maintenant au level 3. Level 3 Là on va attaquer le vif du sujet, là on va attaquer des choses qui n'arrivent pas fréquemment Voilà, taper la montre rayée avec ses clés, des choses comme ça, la taper sur des coins, ça peut arriver Mais là on va passer sur le level du dessus qui nécessite quelques protections Et surtout qui vont montrer les limites de la montre Commençons par du papier vert, du papier abrasif Pour voir à quel grammage la montre commence à galérer Avec un grammage de 2000 Rien Rien. Avec un grammage de 800. Là, la montre commence à va être bien rayée. Du coup, plus on va aller haut, plus ça va rayer la montre. Vous voyez, toutes ces micro-rayures ont été faites à partir d'un grammage de 800. Voyons ce que fait le cutter. Pour ce faire, on s'équipe d'un gant de protection supplémentaire. Et on va tester ce que ça donne. On va éteindre la montre afin d'avoir l'écran directement. Sans appuyer trop fort, le cutter a quand même tendance à glisser. Et si j'appuie plus fort Ah ouais, le cutter glisse plutôt pas mal. Hein. Là, j'appuie quand même. Hein. C'est dingue ça. Ça, je vais attendre beaucoup moins qu'avec le papier de verre. Regardez. Là, j'ai quand même fait une belle entaille. Et il n'y a presque rien. On va poser ça plus à plat pour vraiment cutter en sécurité. Ça glisse plutôt pas mal, hein C'est vraiment intéressant là de voir la résistance au cutter. Ça fait beaucoup moins de marques qu'avec le papier de verre. Il faut vraiment exercer une force pression pour commencer à attaquer. Alors que je vous dis, il coupe, hein L'appui superficiel, du coup, au cutter ne fait presque rien à la montre. Par contre, lorsqu'on commence à appuyer vraiment fort, ça creuse un petit peu l'écran. Là on a quelques belles rayures au cutter Regardons ce que ça donne sur le côté Là ça serait directement Pour moi l'élément le moins résistant ça va être quand même le boîtier en alu hein, Qui prend facilement les rayures Regardons ce que ça donne au niveau de l'arrière Sur la partie centrale on a le même revêtement que sur l'écran Du coup ça glisse tout seul Par contre sur la partie plus en plastique là On va pouvoir facilement faire une belle rayure Bilan de ce level 3, le papier de verre va vite rayer l'écran, faire de petites micro rayures Tandis que le cutter sur l'écran, il faut vraiment appuyer Donc le revêtement de l'écran est plutôt résistant aux rayures type euh, coup de clé, coup de cutter Par contre, sur le côté, le boîtier, lui, il se raye facilement L'aluminium est pas du tout résistant Passons du coup au level 4 Level 4 Là, on va parler de choc plutôt Je vais lâcher à 50 cm de la montre des poids de différents poids on va éviter le 10 grammes. On va directement commencer avec le poids de 20 grammes. OK. On passe au poids de 50 grammes. 20 grammes, on n'a rien à signaler. Pas non plus d'impact avec 50 grammes. Voyons 100 grammes. Rien Deuxième fois avec un 100 grammes. Tentons avec le 200 g oh, La montre va dingue, mais elle n'a toujours rien, pas d'impact. Elle n'est pas fissurée, l'écran n'est pas fissuré. Tentons le 500 g qui fait à peu près la taille du cadran. On va essayer d'allumer l'écran, voir si l'écran en dessous est toujours bon mais elle a fait quelques impacts ici le 500 grammes a fait un impact là là sans que pour autant ça ne fissure l'écran ça fait comme une belle rayure on va le remettre une fois avec l'écran allumé voir ce que ça donne elle est plutôt résistante hein on va pas se mentir je pensais que déjà des 100 grammes ça allait commencer peut-être à fissurer 500 grammes c'est de faire tomber un demi kilo en métal sur la montre elle a l'air de galérer un peu est ce qu'elle fonctionne toujours oui on le refait, le petit 500 grammes, après on passe au level suivant. Plutôt pas mal, hein Oula C'était le tombé de trop. L'écran a cassé, ça y est. Au bout de trois fois avec le 500 grammes, l'écran a complètement fissuré. On voit que c'est principalement dû aux impacts sur les côtés. C'est-à-dire que le poids a tellement tapé sur le côté qu'il a fissuré l'écran. Comment l'arrière va réagir au poids de 500 grammes Pareil, directement fissuré. Là, il n'y a pas de doute, 500 grammes, c'est compliqué pour la montre. Regardons sur 200 grammes à l'arrière. Ouais, l'arrière est beaucoup moins résistant quand même. Hein. Regardons la résistance du bracelet, je pense que le silicone façon... Ah, plutôt pas mal. Je n'arrive pas à transpercer le silicone directement avec le cutter. Il y a quand même assez de couches. Je n'arrive pas, en une fois, il n'est pas possible de transpercer tout le silicone avec le cutter. On n'arrive pas de l'autre côté, donc c'est plutôt résistant quand même. Hein. Pourtant j'appuie. Hein. Par contre, le fait d'avoir tapé derrière la montre, c'est complètement éteinte. Du coup, là, elle ne fonctionne plus. Achevons-la avec le bouquet final. Level 5 le bookie final, est-ce que ça vous est déjà arrivé de laisser poser par terre sur un parking et que quelqu'un roule dessus Sûrement, peut-être pas, je ne sais pas, mais voyons comment finira cette montre qui est déjà quand même pas mal fissurée en se faisant rouler dessus. Bon là, après le passage de la voiture, elle est complètement morte. Donc là, elle commence à chauffer. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a quand même une batterie en lithium dans cette montre. Donc, il va falloir la mettre en sécurité et l'amener à la déchetterie directement. On peut quand même voir ce qu'il y a en dessous de l'écran ensemble pour terminer. le verre de protection en dessous on a la dalle qui a quand même pas mal souffert aussi ça c'est l'écran en dessous de l'écran, du coup, on a le circuit. Et voici la Samsung Galaxy Watch 4. La nouvelle montre de Samsung. La nouvelle montre connectée. Ici, du coup, on a la batterie en lithium là, qui chauffe un petit peu parce que du coup, elle a subi un petit peu. Donc, on va la déconnecter et on peut directement pour éviter tout accident. Voilà, la batterie est déconnectée, même si c'est une batterie de petite taille, il vaut mieux être plutôt prudent en la mettant dans quelque chose d'un peu plus adapté. Et là après on a le circuit, on va pouvoir s'amuser à l'arrière là. On va voir ce que ça donne au niveau de l'électrocardiogramme. Hop, le cardio-fréquence-mètre avec les diodes et après on va atterrir sur la carte mère qui se retrouve ici aussi Arriver à la carte mère. Voilà les amis, on a fini ce test de solidité. Je vous mets un petit résumé à quoi elle résiste et comment elle y résiste. Et je vous laisse du coup apprécier cette nouvelle smartwatch, la Galaxy Watch 4, complètement démontée. C'était le premier format de crash test. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si ça vous a servi. Ça vous a servi à voir déjà l'intérieur de la montre et à voir jusqu'à où on peut l'attaquer. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, Vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.